Quand Tu as des soucis plein la tête mais que tu es déterminé, décidé à tous les vaincre un par un, c'est à ça que tu ressembles. Quand tu n'as pas peur des critiques et qu'avec ou sans elles, tu es déterminé à aller décrocher tes rêves, c'est à ça que tu ressembles. Wait a minute! Simba! La compilation des chanteurs inconnus, il aime boire et chanter, c'est Jean-Michel Torché. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Hah. <gülüyor> Daha hızlı. Giriyorsunuz, patlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ah, Juliette, t'as raison d'être célibataire. Je peux te poser une question Ouais. Pourquoi tu sors avec personne <rire> Si je sors avec quelqu'un, jure. Comment il s'appelle Alors déjà, c'est elle. Pardon, comment elle s'appelle Elle s'appelle Juliette, c'est moi. Euh, Encore ouais. le gros doigt de ses francs, il est là, il n'a il il il pas disparu. Euh, et comment et tu t'appelles Déjà, comment tu t'appelles ah, ouais, Antoine Marie, moi, ouais. Antoine ah, Marie, ça va, Antoine ah, Marie Putain, ah. ton cul, la connard. Ah, ah. bah. ah. vas-y, parle ah. Parle un manque de sexe. Oui, moi aussi. On en a besoin, c'est naturel. Pourquoi ça entraîne autant de complications Et d'émotions C'est un acte physique, c'est comme jouer au tennis. Tu veux notre bière Ouais. On se fait un tennis <rire> Oh non, non, non, non Alerte! Un gros connard est entré dans votre périmètre. La glace! La glace <rire> <rire> Il n'y a pas là. I'm going to go You the I'm the est-ce que je peux sortir avec ta mère Non quand même. Pourquoi Bah parce qu'elle est vieille quand même. Ma mère. La différence d'âge ça, ça compte pas. Si quand même. Pourquoi Et Elle sort avec mon père aussi. Ah, elle sort avec ton père. Ouais. Elle va le prendre quand ton père Mal. Il fait ses affaires et quand il ressort, il dit « Le seul mec qui m'a parlé, c'est le mec bourré. » Je vais aller lui prêcher la bonne parole. Il va vers le mec bourré et le mec bourré dit « Ah, le prêtre, t'as trouvé la poste. » Je lui dis « ouais, ah, j'ai trouvé. »« Et tu sais quoi, t'es tellement gentil que je voudrais te montrer le chemin de Dieu. » Le lui dis « Toi, tu savais même pas aller à la poste, je vais vous bien. »« Je t'aime. »« Eh, Tristan ou temps Je t'aime. »« Eh, Morgane ou Vivangan ?» Ivan ah. ou ça. Et, <rire> Et Ryan ou Sourillon <rire> Océane ou c'est cheval oh, maigre gros maigre gros maigre gros gros gros maigre Est-ce que tu vois le problème cette cheville J'ai oh, hyper mal C'est Ah cette pute là. Ah tu kiffes hein. Oh. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, You <laughs> see That's too funny, huh? <laughs> Ratatata. Je suis dans le ghetto, RATATATA ta 3. 3. So ta ghetto, ra ta